Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Les développeurs ont regardé du côté de la vie réelle et ont essayé d'en distiller l'essence pour le docking dans Star Citizen. Leur but a été de rendre la manœuvre la plus satisfaisante possible et ils ont réussi à la rendre très accessible grâce à l'utilisation de l'interface qui vous guidera tout au long de la manœuvre. Pour le docking vaisseau à vaisseau, ils ont décidé de se concentrer dans un premier temps sur le Constellation. Permettre au Merlin de venir s'attacher à ce vaisseau a été un challenge intéressant. Pour ce faire, ils ont dû faire évoluer la technologie des grilles physiques et le docking est la première fonctionnalité à utiliser cette nouvelle technologie. Ils ont créé un nouveau sas afin de pouvoir verrouiller la pression à l'arrière du constellation lorsque vous vous rendez au Merlin. Ils ont énormément travaillé sur les transitions lors de l'arrimage ou du désarrimage afin de les rendre les plus douces possibles. Lorsque vous souhaitez vous docker après avoir fait un tour en Merlin, la première chose à faire est de cibler le Constellation, exactement comme si vous vouliez l'attaquer, mais au lieu de tirer, il vous suffit d'appuyer sur un raccourci qui est pour l'instant le même que pour se poser, afin d'émettre une requête d'arrimage aux Constellations. Les portes arrière s'ouvrent alors et l'interface de docking apparaît sur votre HUD. Vous avez alors deux options, un mode automatique et un mode manuel. Si vous restez appuyé sur le même raccourci que précédemment, cela enclenchera l'autodocking et toute la manœuvre se fera de façon automatisée. Mais il est beaucoup plus satisfaisant de le faire en mode manuel. Vous devez pour cela aligner les valeurs dans le HUD. Dans un premier temps, trois points apparaissent sur votre affichage, ces marqueurs seront là pour vous aider à aligner votre Merlin sur le Constellation. Une fois bien aligné, une boîte apparaîtra sur laquelle il faudra se positionner pour finaliser l'arrimage. Si vous n'êtes pas le propriétaire du Constellation, lors de la requête d'arrimage, le propriétaire recevra un message et devra vous autoriser à vous arrimer, ce qui ouvrira la porte de la zone de docking. Une partie intéressante de cette fonctionnalité est qu'elle inclut la première version de spawn de vaisseau apéré. Lorsque vous irez à un terminal pour sortir votre Constellation, vous aurez la possibilité de choisir de le faire apparaître avec un Merlin ou non. Ils ne savent pas quand ils pourront étendre cette fonctionnalité à d'autres vaisseaux, mais c'est un premier pas dans cette direction et son implémentation sera de plus en plus facile au fur et à mesure qu'ils avanceront dans cette voie. Le docking à station est un processus légèrement différent, mais ils ont essayé de garder le plus d'éléments en commun entre les deux manœuvres. Les deux premiers vaisseaux à en bénéficier seront le Hammerhead et le 890. Il faudra ici cibler la station et si vous avez l'autorisation de vous docker et qu'il y a un dock de la bonne taille disponible, vous pourrez commencer votre manœuvre. Lorsque vous aurez obtenu la permission de vous arrimer, le bras de docking commencera à s'étendre et vous serez guidé vers le point d'arrivée de son animation. Une fois docké, vous pourrez ouvrir la porte de votre vaisseau et marcher à travers le bras de docking jusqu'au hub d'arrivée ils ont créé un nouveau mode de pilotage relatif au port de docking qui vous permettra de surveiller la manœuvre d'arrimage comme si vous étiez au niveau du port d'attache. Cela devrait s'avérer utile si vous rencontrez des difficultés à contrôler la manœuvre depuis le cockpit. Les développeurs ont tout fait pour que cette fonctionnalité soit la plus immersive et satisfaisante possible. Lorsque cette fonctionnalité arrivera en jeu pour la 3.13, cela sera un nouveau grand pas en avant pour Star Citizen. Et puisque nous parlons de grands pas allons à la rencontre du sprint report la planète content team continue d'explorer de nouvelles entrées pour les grottes ainsi que de nouveaux types de cavernes permettant aux vaisseaux et aux véhicules terrestres de pénétrer à l'intérieur ce que vous voyez ici sont des expérimentations techniques effectuées par les designers ces tests bruts servent uniquement de concepts permettant de tester la viabilité de ceux ci et si certains d'entre eux sont validés alors ils seront développés plus en profondeur. L'objectif de ce test en particulier était d'explorer la traversabilité par un véhicule terrestre tel que le 4 Rock. Ces tests sont importants car les designers souhaitent ajouter de nouvelles missions et des opportunités de minage, spécifiquement prévues pour les joueurs ayant le bon équipement à disposition. Ils étudient également des passages particuliers pour les vaisseaux, qui feront appel à tous vos talents de pilote lorsque vous serez à l'intérieur. Il est extrêmement important de tester les designs les plus fous et les plus complexes le plus tôt possible, dans le développement de ce type de fonctionnalités, car cela permet d'éviter que des artistes commencent à travailler sur des variations qui seront rejetées plus tard à cause du fait qu'un joueur serait dans l'incapacité de se promener dedans. Nous pourrons suivre l'évolution de tout cela dans les semaines à venir. Et pendant que certains travaillent sur des grottes, d'autres membres de l'équipe développent des concepts de plantes récoltables qui pourront être trouvés dans le système pyro. Pour chaque type de récoltable, plusieurs concepts sont créés, chacun avec une spécificité comme celle-ci qui utilise les rayons de lumière pour sa reproduction ou encore le Pangala qui en poussant adopte un motif fractal proche du nombre d'or, attirant de ce fait les collectionneurs pour cette particularité. La prochaine étape est bien sûr leur modélisation afin que nous puissions les trouver et les récolter sur les différentes lunes et planètes de Pyro. Si vous suivez les Inside régulièrement, vous avez peut-être déjà vu un prototype de ce dispositif qui a reçu son premier traitement artistique. Cet appareil vous permettra d'ouvrir des portes récalcitrantes auxquelles vous n'êtes peut-être pas censé accéder. Concernant les logos, de nouvelles marques ont été proposées au directeur, incluant Tip Top, un fabricant de tapioca, Fish Ringers, proposant du poisson frit, et Pyrotechnique, une entreprise qui a cessé ses activités et qui est à l'origine du nom du système pyro. Pour savoir lesquelles seront choisies, il faudra attendre de les découvrir en jeu. Tandis que les habitations coloniales continuent leur progrès, l'équipe Props a débuté la création de nourriture conçue pour remplir l'une des principales zones sociales du village. Ces environnements sociaux seront nécessaires pour que l'on ressente la vie et les activités au sein de ces structures. Et pourquoi pas, à terme, ils pourraient servir de zone de mission. Évidemment, la nourriture n'a pas été le seul intérêt de l'équipe Props. Ils ont également développé des fauteuils, des tables, des lumières, des panneaux de contrôle, des plantes, des étagères et bien plus encore. En dehors des zones d'habitation, l'équipe s'intéresse à la création de variations pour certaines des consoles que l'on peut trouver à travers le système Stanton, permettant de mieux les fondre dans l'environnement adjacent. Et pour finir, voici un premier coup d'œil à une interface potentielle pour le gestionnaire de réputation. Cette application sera l'étape suivante dans le système de réputation apparu en 3.12. Grâce à cette application, vous retrouverez toutes les informations essentielles de votre progression